Je voulais vous montrer ce que j'allais commencer à installer dans le jardin pour m'aider à lutter contre les limaces. Je ne vais pas monter de cloison de placo, mais je vais utiliser ces rails et qui ont cette forme en U et qui coûtent vraiment très peu cher. Donc je vais m'en servir comme une barrière physique pour les limaces. Donc, euh, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Donc, vous allez comprendre tout de suite l'intérêt des rails de placo au potager. J'ai commencé déjà à positionner un premier rail. Donc, le but c'est de créer une barrière infranchissable pour les limaces. Donc ça sera la première ligne de défense contre les limaces. La limace va monter ici. Elle va essayer d'escalader cette partie extrêmement abrupte pour elle. De par la finesse. De, de la tôle elle, ne, elle sera incapable de se retourner sans tomber donc j'ai fixé le rail avec quatre vis donc des vis à placo ça, ça rentre très bien dans le métal et ça traverse bien sûr encore plus facilement le bois donc je vais mettre un rail tout autour je disposerai d'une première barrière que j'espère infranchissable j'ai enfoncé légèrement mes tournevis aux extrémités du bac donc ça me permet de travailler en autonomie et donc de pouvoir positionner le rail plus facilement pour le visser. J'ai préparé ma vis à placo, donc on reconnaît sa couleur caractéristique noire et sa forme extrêmement pointue qui permet de rentrer très facilement dans le métal. J'en ai déjà positionné trois, donc deux aux extrémités, une à un premier tiers de la barre, donc je positionne la dernière. Donc ça c'était des rivets pour voiture, euh, j'ai rien d'autre de toute façon. Ils sont couleur inox et il y en a qui ont une partie en plastique. Donc euh, bon, je vais prendre ceux qui sont en inox pour faire un test. On a le diamètre du rivet en A qui est de 4 et la longueur qui est de 16. La longueur elle va être écrasée à la mise en place. On va voir si ça fonctionne avec cela. Donc je vais prendre un forêt de 4,5 pour faire le trou. Et la pince arrivait donc là, pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous avez euh, tout un tas d'accessoires en fait qui sont interchangeables donc en fonction de, du diamètre de la tige. Donc pour savoir quel outil il faut prendre, on prend la tige et on la rentre dedans. Donc là ça rentre, mais ça nage. Là ça rentre pas. Là ça rentre et là on voit que c'est bien trop gros donc c'est celui-ci qu'il faut prendre. Voilà tac. j'ai bien vérifié. Le bon outil là, il suffit de le dévisser. Normalement, c'est pas serré très fort. Sinon, on prend une pince. Je vais prendre une pince, je vais récupérer cet outil et je vais inverser avec celui-ci. Maintenant, le rivet est en place. Il n'y a plus qu'à le serrer en bas. J'ai dû euh, tordre un peu la, la plaque pour percer parce que je pouvais pas mettre la, la perceuse dans l'autre sens. Donc, c pas très grave, c'est moins propre, mais on va y arriver quand même. Et ce que je vais faire, je pense, je vais découper. Où je vais passer la disqueuse ici pour faire un petit peu d'arrondi quand même, même si ça reste, ça va rester un peu coupant. Je vais quand même essayer d'arrondir cette partie-là, parce que là c'est vraiment super saillant. Donc euh, on va essayer d'éviter de se faire mal. Cas assez relatif dans la dans la pince et de serrer. On voit que ça se resserre. Donc ça se resserre jusqu'à ce qu'on arrive à un point de rupture. Donc, donc là ce qu'on voit, ce sont les agrippes, les parties agrippantes du rivet, qui sont restées coincées sous la cornière. Les deux rivets ont été installés, j'ai usiné l'angle qui relie les deux rails de placo, donc comme ça, ça me fait quand même quelque chose qui est toujours assez, assez coupant, hein. donc il faut vraiment faire attention quand on se rapproche, euh, par contre voilà, ça reste quand même un petit peu plus adouci plutôt qu'une pointe comme ça, donc sur cette première ligne de défense, au final, elle est double, puisque on a deux lignes à franchir. Donc on a la limace arrive ici, il faut qu'elle passe cette première ligne. Ensuite, elle arrive ici, c'est simple. Elle monte, c'est simple. Par contre, là, ça redevient compliqué pour passer de là à là. Voilà, donc je viens de terminer la première ligne de défense contre les limaces sur le dernier bac que j'ai créé. Je reviens sur la partie barrière électrique. Donc sur la version précédente, en fait, j'avais collé le câble le long des planches ça ne fonctionnait en cas de beau temps quand les planches étaient bien sèches mais en cas de pluie en cas d'humidité, de forte humidité le bois étant gorgé d'eau on avait un contact qui se faisait en permanence avec ces deux câbles sont en permanence en train de décharger la pile donc on a toujours le même câble mais cette fois-ci je l'ai fait passer dans des supports pour attacher des colliers d'électriciens, donc les colliers noirs qu'on connaît tous donc de cette façon en fait, le câble est en permanence découplé, il n'est pas collé au bois. Donc on a un petit espace de 5 mm à peu près. Quand les limaces vont passer, elles vont forcément passer soit dessous, soit dessus, mais elles vont finir par toucher les deux câbles. Elles seront obligées de toucher les deux câbles pour pouvoir continuer à monter. Et au moment où elles vont toucher le deuxième, là cette fois, elles vont recevoir une décharge qui va les dissuader de continuer plus haut. Donc j'ai fait ça tout autour du bac. Pour éviter que les câbles s'écartent trop l'un par rapport à l'autre, j'ai ajouté ces petites attaches donc qui maintiennent le câble en place. Et donc euh, j'alterne entre ces attaches et les supports de collier d'électricien pour euh, maintenir un câble suffisamment décollé, mais pas trop, parce que les blancs ont tendance à rapprocher le câble alors que les noirs ont tendance à les écarter du support. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais on voit l'écart ici qui est à peu près de 400 mm. Donc, et je suis je suis tout le bac voilà donc je fais tout le tour et je reviens ici sur la version précédente j'avais mis le boîtier en plein soleil alors que là je l'ai mis à l'abri donc déjà parce que esthétiquement euh, c'est aussi un peu plus joli et en plus euh, ça évitera que la pile chauffe en plein soleil c'est quelque chose de simple mais auquel je n'avais pas pensé dans la version précédente. Donc on se retrouve avec les deux câbles qui vont entrer dans le boîtier. Donc pour éviter de, que les deux câbles se touchent, en fait j'ai utilisé euh, des tuyaux d'irrigation, donc de 4 mm. J'ai d'abord euh, créé un petit trou, j'ai enfoncé le tuyau et ensuite je vais passer le fil à l'intérieur. Donc je vais me retrouver avec les deux pôles qui vont se connecter. Via un domino sur le connecteur de la pile. Donc, euh, bon, j'ai voulu tester mes piles et en fait, j'en ai trois là qui sont complètement euh, déchargées Donc, heureusement, j'en ai une qui fonctionne. Donc, voilà. Donc, elle, ça s'allume vert. Donc, c'est bon. un petit multimètre qui va me permettre de quand même tester la tension de la pile. Donc, on va essayer avec les, une seule main voilà donc il y a bien 9 volts, plus de 9 volts, ouais, pratiquement 10 on va brancher ça et on va voir ce qui se passe donc j'ai déjà branché une des broches sur sur un fil donc on va voir ce que ça donne j'espère que ça va être concluant parce qu'avec une main c'est pas évident j'ai pris un petit support pour mon multimètre je me suis mis sur 20 volts continu. et donc la première sonde est branchée sur le câble du haut et donc je vais tester le câble du bas avec la deuxième sonde. Donc je touche le câble et là, qu'est-ce que je vois 9,77, donc euh, j'ai bien euh, le courant qui se trouve entre les deux câbles. Donc le câble du bas, c'est la sonde rouge, le câble du haut, c'est la sonde noire. Donc euh, on a bien le courant qui circule. Donc maintenant que j'ai testé ça, il me suffit de refermer le boîtier. Voilà, donc tout est prêt pour accueillir nos amis les limaces. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le suivi des semis.